ça commence. Voilà. Bonjour Pierre Mongin. Bonjour. Ah, cette fois-ci on t'entend très bien. Donc euh, voilà, donc euh, bienvenue à tous. Dans le cadre de notre dispositif euh, Cercle Apprendre ensemble, euh, initié par Denis Cristol, euh, nous avons invité euh, Pierre Mongin euh, pour une petite interview de 10 minutes concernant le mind mapping et l'apprentissage collaboratif. donc Je vous présente Pierre, Pierre qui est consultant euh, formateur, euh, qui est conférencier aussi. Il est enseignant en conduite euh, de projet à l'université de Lille 1. Euh, il est auteur de nombreux ouvrages. J'ai vu tout à l'heure une page des éditions du Nour dans laquelle il a écrit euh, plus d'une dizaine de livres. Euh, parmi ses bouquins, parmi ses ouvrages, il y a Organiser vos idées avec le mind mapping, qui est très connu. Euh, il y a aussi euh, la, stratégie, euh, la stratégie du post-it et du Kanban. Et euh, récemment, je crois qu'il y a moins d'un an, il a écrit aussi un livre qui s'appelle « Manager avec le concept euh, mapping euh, ». Voilà, donc il le montre à l'écran. Et, euh, et aussi, il anime un site, je crois, hein, un site qui s'appelle mindmanagement.org. Voilà, donc euh, Pierre est-ce que euh, tu peux répondre Alors, on va essayer d'être bref dans nos réponses, sachant que j'ai une série de quelques questions. Euh, J'aimerais bien que tu, tu nous expliques vraiment le rapidement, en, fait, le, le, en tout cas le concept du mind mapping et puis euh, la, le lien qu'on peut trouver avec les, les, le collaboratif et l'apprentissage collaboratif. Voilà. Alors, tout d'abord, d'où vient le mind mapping, si tu veux bien nous, nous expliquer. Alors, le mind mapping, il vient du fond des âges, hein, puisque déjà des, des Aristote euh, il avait déjà montré des classements hiérarchiques visuels, hein, puisqu'il y avait, je dirais, il y avait une structure top-down, il y avait Dieu, il y avait, il y avait les anges, les nobles, les gens ordinaires et les animaux. Il montrait, et puis ensuite, on a eu ce qu'on appelle l'arbre de porphyre, qui montre une classification. On va retrouver des, des, des arbres dans les livres de médecine tibétaine au 7e siècle on va retrouver des arborescences dans les arbres de Loulé, un hein, dominicain, espagnol au XIVe siècle. On va retrouver à la Bibliothèque nationale… Des, des arborescences par Zola, les, la, la, la généalogie des roucons-macars, etc., etc. Et puis, depuis une, une quarantaine d'années, il y a Tony Buzan qui a un peu conceptualisé euh, le principe du mind mapping. Et puis, petit à petit, parallèlement, il y a eu Novak, un professeur de l'université américaine, qui lui a développé plutôt le concept mapping. D'ailleurs, c'est l'occasion de montrer un peu la différence entre mind mapping, je dirais, une seule arborescence, un noyau central, avec concept mapping, les cartes conceptuelles, qui sont plutôt, on va se rapprocher encore plus du fonctionnement du cerveau, parce qu'effectivement, on va connecter entre eux nos neurones, et ça, c'est effectivement, euh, c'est donner un exos non pas un exosquelette, mais un exo exocerveau à tous les collaborateurs qui vont travailler autour d'une carte de, de, en travail collaboratif. Voilà. Très bien. Mais écoute, et le mind mapping, qu'est-ce qu'il apporte exactement aux apprentissages collaboratifs, à la pensée créative, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ben je pense que il va d'abord utiliser la vision graphique, c'est-à-dire qu'il va soutenir l'attention des gens, parce que effectivement si on utilise une carte, un petit logiciel ou même simplement des post-it affichés sur un mur, on va on va focaliser l'attention des gens sur sur le thème, puis, et puis montrer petit à petit les corrélations, les relations entre les choses. Donc on va interliguer, on va relier les, les, les idées entre elles, et donc c'est bien la base de l'intelligence, et, et de mes post-it chaotiques euh, qui viennent en ordre aléatoire, par exemple dans un brainstorming, on va commencer à les organiser par hiérarchie, par, euh, par réseau, par, euh, par chaîne, etc. Et donc on va donner du sens, et donc, on va énergétiser chaque sens de la, la raison d'être d'un projet, par exemple. On va pouvoir enregistrer les, les réunions graphiquement. On va pouvoir surtout, quelque chose de très intéressant, c'est honorer les élèves, honorer les étudiants, honorer les participants d'une réunion, pour voir que chacune de leurs idées va être prise en considération. Et souvent, d'ailleurs, on fait un brainwriting avant, c'est-à-dire que chacun va, en silence, mettre ses idées, et ensuite, il n'y aura pas d'effet de leadership lorsque l'on va examiner, on va examiner toutes les idées au même niveau, les unes avec les autres. Et en fait, ça va construire une confiance, hein, ça va nourrir un aspect mutuel entre les gens, et puis ça va, on va aider à écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre à l'argument de l'autre, etc. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la carte, lorsqu'elle est collective et elle est affichée, elle est visible, on, on, a, on améliore l'attention, on soutient la mémoire, puisque notre mémoire est très courte. Hein. Notre mémoire à court terme, c'est 30 secondes et, et 7 éléments. Et puis surtout, on va construire une même image du monde. On va construire, on va trouver des modèles. Et c'est ces modèles, cette, ce, ce système de, de connexion entre les idées qui va nous aider à euh, résoudre des problèmes collectivement. On va transformer, en fait, les idées invisibles de chacun en un réseau visible, et donc on va avoir une prise de décision collective éventuellement, comment on va classer les idées, comment on va les organiser, et puis ensuite comment on va répartir les actions à faire lorsqu'on a un projet ou lorsqu'on va faire une rédaction derrière, une dissertation, une gestion de projet, organiser un événement, etc. Et puis surtout, évidemment, ça va... Créer de l'intelligence collective puisque les apports de chacun vont se cumuler et on va faire émerger quelque chose de nouveau qui est assez génial. Et puis, en plus de ça, on va créer ce que j'appelle moi un tiers de confiance, c'est-à-dire que les idées qui sont affichées peuvent être critiquées, mais c'est pas l'idée que, par exemple, toi, Rochane, tu viens de dire et qui et, et je vais entre parenthèses, attaquer tes idées et inversement, tu vas attaquer mes idées pour avoir raison, alors que là, le tiers de confiance, c'est on va critiquer les arts, les idées qui sont sur la carte et non pas les individus entre eux. Et donc, ce, ce champ de bataille entre les idées font que tu vas avoir la cohérence globale et si cette cohérence globale elle les idées que chacun des, des personnes ont apportées ne rentrent pas dans cette cohérence globale elles vont mourir de leur propre mort puisqu'elles ne seront pas reliées avec l'image globale qui, qui, qui sort de la, de la discussion voilà je dirais ça c'est les principaux apports alors évidemment deuxième apport c'est la collaboration donc là on va échanger sur le même sur le même champ de bataille des vidéos, des images, des textes, des relations, des idées, parce qu'évidemment, avec les logiciels, on va pouvoir se brancher en direct sur Internet, arracher des pages virtuelles de, qu'on va trouver dans différents sites web, et on va se créer une veille ou un, ou un, doc, un, un dossier numérique avec des, des vidéos, des, des tableaux, des images, du texte, etc. Et puis, on va évidemment garder l'historique du, du projet, l'historique de la discussion, on a des sites comme Mindomo, on peut revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on va redéfiler le, la vidéo dans le sens inverse, donc on va pouvoir revenir, euh, remonter le temps, et ça c'est tout à fait phénoménal, hein, c'est récent. Et puis, on va à la fois, je dirais pour résumer, travailler à la fois sur l'image globale, sur le paysage, et puis à la fois les détails en direct en voyant tel ou tel point de la, de, de la carte. Ok, donc on voit que c'est très riche au niveau euh, idée, tout ça, approche pédagogique, mais concrètement, imaginons qu'on soit une salle, enfin un groupe de travail, une communauté, euh, comment on peut apprendre ensemble avec cette approche de mind mapping, concrètement ben, On va apprendre d'abord en écoutant ou en voyant, visualisant les idées des autres. Euh, la proximité des idées va retarder euh, en particulier pour certaines personnes qui ont des difficultés de mémorisation ou de conceptualisation, on va retarder le temps de passage à l'intellectuel. La, à, à la, enfin, C'est-à-dire que je n'ai pas forcément besoin de faire des inférences entre ce que j'ai vu comme idée ou ce que j'ai entendu comme idée il y, a, il y a 15 minutes, et relier cette idée avec l'idée qui vient d'être émise à, à l'instant c'est-à-dire que là, les deux idées sont visibles, et donc la proximité des idées fait que j'ai pas forcément besoin d'intellectualiser. In, enfin, je retrouve pas le mot exact. Enfin, de, de, de, de rendre analogique. Enfin, de, de mes idées ou je sais pas, c'est pas ça ce que tu veux. Voilà, tout à fait. Voilà. On, je vais le, le fait que, en particulier avec les dyslexiques qui ont du mal à conceptualiser, là, le fait d'avoir les idées qui sont coller les unes à côté des autres, vont me permettre de faire des relations très visuelles sans passer par justement une recherche dans, dans ma mémoire intérieure 15, 15 minutes avant. Ok, ok, ok. Et donc, et donc ce mind mapping, alors finalement, il se fait sur une feuille de papier ou bien on peut le faire en ligne Je suppose qu'on peut faire les deux, mais à mon avis, les deux approches sont peut-être différentes alors, elles sont complémentaires, c'est-à-dire que si on travaille individuellement, on va le faire plutôt papier-crayon. Si on le travaille en collaboration directe, on peut le faire par exemple des logiciels comme Weiss Mapping ou, ou, ou Mindomo.com. On va euh, collaborer en temps réel, donc chacun, on a une couleur différente et on voit euh, aurais la couleur verte, par exemple, Rochane et bleu pour mmh. moi, et sur la carte, on va voir tes apports qui viennent s'entrechoquer. On a un espèce de, je dirais, comme dans un tube à essai, on va mettre deux, deux ingrédients et ils vont s'améliorer et se se, se muter et puis surtout on va avoir une, justement cette, euh, ce sentiment de participer à l'action collective à créer de l'intelligence collective et puis le fait de pouvoir justement euh, avoir ça en direct je peux le faire de manière évidemment euh, avec quelqu'un qui a 25 000 km et puis qui va partager simplement le même tableau virtuel que moi voilà. Oui, donc, donc finalement, euh, le mind mapping quand il se fait euh, en ligne, la, la valeur ajoutée de, du numérique, de la partie numérique, c'est plus au niveau de la collaboration euh, parce qu'on peut travailler sur la même carte, mais sinon euh, sur papier, ça peut se faire euh, tranquillement. Euh, oui, et puis là, on va aussi accrocher oui. des liens hypertextes, c'est-à-dire que si on discute mmh. d'un document, on va pouvoir aller chercher un lien hypertexte il va renvoyer vers… Légifrance, par exemple, si on, si on travaille sur juridique, etc., etc., ou pointgouv.fr, ou, ou EduSchool, ou enfin, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, on va enrichir notre réunion d'outils multimédia, c'est-à-dire que je vais pouvoir même avoir un lien et partager une petite vidéo avec toi. On va pouvoir regarder la vidéo en disant, bah, tiens, on pourrait euh, s'en inspirer, ou ça vient enrichir le travail collaboratif. Alors, je dirais en termes de conclusion, parce que je crois que là, on est bientôt à la fin, oui. euh, on, on pourrait faire un… moi, j'ai souvent l'habitude de faire un appel à l'action, c'est-à-dire que si vous voulez aujourd'hui faire une petite carte, vous allez trouver évidemment des ressources sur mindmanagement.org ou d'autres sites internet. Les, les, les principes de la construction en arborescence, bon, vous, mettez, vous mettez le noyau au centre et puis vous mettez vos branches avec vos mots clés. Et puis là, vous, par exemple, ce soir, vous pouvez demander à votre collègue de, re, de, de cartographier le journal télévisé et vous-même, vous allez le cartographier parce que là, vous êtes en situation sans stress, et puis vous allez avoir, grosso modo, une branche principale sur les faits du jour, les, les petits mots politiques, le sport et la météo. Et vous allez ensuite, le lendemain, comparer la carte que vous avez faite à la main avec votre collègue de travail. Et puis, je dirais, c'est comme ça que vous allez petit à petit rentrer dans ce passage du linéaire euh, de ces chaînes euh, verbe sujet complément à un, un système en réseau dans lequel je vais mixer des données, des images, des couleurs, des liens hypertextes, et rentrer, je dirais, ce que moi j'appelle l'ère post-alphabétique, c'est-à-dire qu'on va revenir au mur des cavernes, et on va chacun dessiner un auroch et, et une flèche, et on va aller ensemble à la, à la, chasse, à la chasse. Et aujourd'hui, dans un monde saturé de données, où les mots et les chiffres n'arrivent plus à communiquer, puisque aujourd'hui, là j'étais hier dans un colloque, des euh, journalistes me disaient qu'ils recevaient 500 mails par jour, et ça va croître et embellir encore. Hein. Aujourd'hui, il y a plus de 200 000 vidéos vues à la seconde sur YouTube. Cette masse de données, ce tsunami, il faut aujourd'hui trouver des moyens simples pour communiquer. Et c'est tout le bien que je vous souhaite en regardant cette petite vidéo. Juste une dernière question. Tu sais que moi, je travaille dans un organisme qui s'appelle Bruxelles Formation. Donc, on accueille un public adulte demandeur d'emploi. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir l'usage du mind mapping dans le cadre d'activités pédagogiques, que ce soit pour des formateurs dans la construction ou dans le tertiaire, etc.? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que par exemple, bon là, ça va faire 7 ans que j'anime des ateliers à au forum de marque de l'emploi, à Marc Embarol. En et enfin, par exemple, j'ai vu, vu des gens euh, se métamorphoser ou tout au moins faire émerger des idées qu'ils avaient en les mettant tout simplement sur une carte avec papier-crayon. Je vais donner un exemple précis. C'est quelqu'un qui avait travaillé dans l'immobilier, donc il avait fait sa branche en disant « j'ai fait euh, de la négociation immobilière ». Et puis, dans une autre branche, il a, il a il mettait ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire qu'il voulait faire quelque chose pour la planète, et la proximité des deux idées entre immobilier plus faire quelque chose pour le développement durable, eh bien il s'est dit ben finalement je vais faire du diagnostic immobilier, et donc la, la proximité des deux a fait émerger pour lui quelque chose qui était latent ou inconscient dans, son, dans sa tête, et, et de là il a suivi une formation de diagnostiqueur et il a trouvé sa voie. Et donc, on voit bien que, à mettre des idées chaotiques que l'on va organiser, qui vont se relier par proximité et non pas par un phénomène, justement, de réflexion qui, qui demande plus d'énergie de, cognitive, le fait de pouvoir, justement, faire émerger, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire parce que moi, je considère que le mind mapping, c'est un véritable patrimoine de l'humanité et c'est pour ça que je le partage tous les jours. Bien, merci pour le, ce partage et cet engouement, en tout cas, pour euh, euh, cette façon euh, d'apprendre. À mon avis, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui veulent se lancer. Maintenant, euh, ils auront l'occasion peut-être de consulter tes ouvrages ou, ou ton site. Et euh, peut-être à la prochaine, on se verra dans le cadre du Cercle Apprendre euh, Ensemble. Hein. Merci, Pierre. Eh ben, le Cercle s'est élargi. Ah, ok. Au revoir, à revoir Merci, au revoir.